Salut Moi c'est Tronxen et mon truc, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est quand on t'explique des mots compliqués avec des mots simples. Si je te dis qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Bam Vulgarisation. Sur cette chaîne, je parle de plein de trucs. De pop culture, des sciences humaines, un peu de politique aussi. J'essaye de rendre tous ces sujets accessibles pour pouvoir en discuter sans trop de prise de tête avec tous les curieux. Sur ma chaîne, vous trouverez deux émissions. L Émission courte Au-delà des yeux, présentée par mon sosie Neo Tronxen, c'est une émission où on essaye d'aller au-delà des apparences des préjugés en 5 minutes chrono. Il y a aussi mon format plus long, débat et opinion. Là, je vais donner mon point de vue sur un sujet en rapport avec le débat et les opinions, au sens très large. Ça peut parler de science, de jeux vidéo, donner une réflexion personnelle, il y a plein de trucs. Vous l'avez compris, je m'intéresse à plein de sujets différents. Vous accrocherez sûrement pas à tout, mais si le cœur vous en dit, on pourra faire un peu de chemin ensemble. Essayez de trouver le bonheur par la réflexion et l'échange. Bienvenue sur ma chaîne et à bientôt.